Un petit baiser sur le front Un sur le nez puis encore un baiser Quelques mots doux au ton oreille Un petit câlin et un je t'aime D'un seul coup tu as des spasmes Et pour vomir aux toilettes En revenant tu me fixes Et tu as cette idée fixe Tu voudrais nous mettre au régime bien sûr Un amour sans gluten Sinon nous deux ça ne vaut plus la peine Parce qu'il en a marre de toutes ces bonnes intentions De cet amour qui colle Et étouffe la passion Un amour sans glucose Parce que là on frise l'overdose Mais sans édulcorant Plus de faux souris Ni de faux semblants Un amour basigé Sans baisse de régime toute la journée Un amour plus léger Mais aussi plus pimenté Alors là je prends sur moi J'affiche mon plus beau sourire, je lui cache mon embarras Et prends des gants pour lui dire On dit partout que l'amour c'est ça Que les femmes cherchent le prince charmant Un homme riche qui les couvre de cadeaux En disant Je t'aime à tout bout de champ Comment ça non Un amour sans gluten Fini le blé, bonjour la vie de bohème Parce qu'on a marre de tous pognons Qui empoisonne une vraie relation Un amour sans glucose Moins d'enrobage pour se dire les choses Car c'est possible de s'aimer Avec un goût de vrai Ah ouais Et pourquoi pas plutôt Un amour végétalien On serait de vrais légumes Plantés devant tes les matins C'est bon pour mon énergie au lactose et au fromage Que tu fais pour pas grand chose Un amour draconien On ne se voit plus, on ne fait plus rien Car c'est possible de s'aimer Quand on est éloigné non mais là, c'est con ce que je dis, excuse-moi Je pars en cacahuète et en plus, je suis allergique aux arachides Alors là tu fonces sur moi, tu affiches ton plus beau sourire Je me sens dans l'embarras, mais tu me prends dans tes bras Et je sens me picoter, une pointe de piment sur ma vie Puis tu me pousses sur le lit Et là, je réfléchis Être au régime sans elle, ça non elle est ma fleur, elle est mon sel Un amour sans une dose de toi Pour pimenter les choses Et quand cinquante nuances se déclinent Sur tes lèvres mutines Je te retourne sur le lit Et là je négocie Un amour sans gluten Fini le blé, bonjour la vie de bohème Un amour sans glucose Moins d'enrobage pour se dire les choses Et un bouillon de magie me parcours soudain sous la peau et c'est sous une peau de bête Que l'on s'accorde tout de go Un amour sans gluten Bonjour la vie de bohème, un amour sans glucose Pour se dire les choses et un bouillon de magie Me parcours soudain sous la peau c'est sous une peau de bête Que l'on s'accorde tout de go Pour un amour paléo